Hey, j'ai déco, j'ai déco start J'ai co start Non c'est une vanne <rire> J'ai co start T'as fermé le truc ou t'as fait quoi T'as juste cliqué sur disconnect J'ai voulu faire échappe et ça va J'ai déco start Non frère, non j'espère que t'as trop co dans le truc C'est bon, vas-y ah, si on juste... switch dans le chan on... J'ai jump boost et ça à l'infini J'en ai un à foutre, mon gars, Je sans te... problème, hein. Tu Je te fais, te... fais pas... J'en ai à... non, tu, à pas tu te dis, merde, t'avais qu'un, t'avais qu'un, frère, ça de la merde, c'est bon. Je vais aller miner Il <rire> est fatigué, là. Regarde-le, lui. Il est même encore plus long tôt. que le Gumbel, c'est très grave. Un <rire> Info importante, j'effectue cette intro en caleçon. Non mais en fait j'étais dans mon lit il y a deux minutes, il est 2h du matin, et je me suis rendu compte que j'avais oublié de tourner l'intro de la vidéo, du coup bah je suis là. <rire> Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de bonne humeur et de bonne augure. Defender sur le nouveau serveur de Sifano, Ogiverse, rivers qui est sorti la semaine dernière. On a la possibilité maintenant de faire pas mal de games sub dessus, donc je remercie tous les subs de la chaîne Twitch qui sont arrivés ces derniers temps. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore sub, sachez que vous avez la possibilité de vous sub avec Prime. Si vos parents ont un compte Amazon, ils ont certainement Amazon Prime. Et s'ils ont Amazon Prime, vous avez la possibilité de sub gratuitement à la chaîne Twitch. Et du coup, de participer au sub. Sky Defender, pas de notion de voleur. C'est tout simplement du 3v3, 3 attaquants contre 6 défenseurs. L'objectif est de tuer tous les défenseurs et de récupérer la bannière une fois que tous les défenseurs seront morts. En plus, pour l'occasion, on jouait sur une map un peu spéciale et tout durant la soirée d'ouverture. Vous allez voir, elle est géniale. Un château qui est sublime. D'ailleurs, j'en profite toujours pour vous dire, s'il vous plaît, si vous en avez la possibilité, abonnez-vous, parce que ça soutient énormément la chaîne, et j'espère un jour avoir ce trophée que je pourrais accrocher ici. Profitez bien de la vidéo, c'était Bichard, et je vais aller mettre euh, autre chose qu'un caleçon. Peut-être me mettre nu. On peut jouer au jeu, ça marche, putain, let's go <rire> Oh mon dieu Bon, Sky Defender sur All Rivers, n'hésitez pas à mettre est... un pouce bleu ça give des boucs ou pas on... Bah non mais... En fait, ça give des boucs mais toi tu te crois en quoi T'es en UH et assister, Tu te UHA... crois encore oh sur, la, la, sur la la, le résumement. On se donne rendez-vous On se donne pas rendez-vous. Voilà. Non, ça marche le TL ou pas Euh, oui. Ça marche. Ça nickel. Yes les gens, c'est parti. On est parti, on va jouer. Et ça, ça nous fait... Bah oui. Oh, j'ai C'est pas l'UHC il a dit la pioche en diamant. Ah mais j'ai du diamant, hein. j'ai du diamant les gars. Allez, nous minons l'obsidiane. on va essayer de chercher le knockback ici. On va essayer de le chercher, on va titiller. Ah, j'ai pour un level. Il y a des game sub Moi, oui, beaucoup. Sur le Discord, il y en a plein. Tu devrais créer un truc dans le chat que quand quelqu'un écrit « Ah, ça met une émotion Clash Royale ». Non, par contre, on peut le faire en son. Pour 100 bits, on peut rajouter... <rire> ça me détruirait. Il euh, y a un de mes modos qui a les permes de faire ça. Il faut lui demander. On remonte dans pas trop longtemps. Ah, il est loin. en moins 300. Attends, on va récupérer. Oh, c'est hilarant. Mais faut baisser le son. Oh, ça m'a explosé les oreilles, mec. <rire> c'est encore trop fort, c'est encore trop fort Ah hein Ça lag ou c'est moi Ah t'as tes fils si tu veux, j'ai gardé 12 fils pour toi. Ah j'avais bien ouais. Vas-y go vers le Moi j'ai... Ah mais ouais mais du coup moi j'ai 3 pièces hein. Vu que, vu que j'ai pas fait oui, la Oui bah allez ouf, t'es bien. T'as du dième sans plus 3 pièces plus épée... Euh non, 0 dième sans plus, t'es tout pile. Oui Bichard. Oui Il est là, il est là, il est là. Oh non, putain. Qu'est-ce qu'il y a yeah. J'ai envie de l'entendre, frère. Bon, frère. Ah ouais Ah oh, oh ouais, oh ouais Tu veux je les diamants ou tu si... veux pas les diamants Ouais, si je bien, s'il te plaît, ouais. Ok, putain. ok, retire ce que t'as dit Je retire ce que j'ai dit. Ok. Non, mais frère, ah, tu m'en as donné un là. Pardon, c'est bon. Non, mais tu m'en as donné encore un. Ah, okay, là. pardon, pardon, excuse-moi. J'ai okay, okay, des problèmes, j'ai des problèmes. de répétition. Mais bien évidemment. J'ai croisé, croisé les doigts quand j'ai dit que je retirais. Comme un enfant. Ah, pardon, pardon, bah j'ai piqué un level. voilà. Vous entendez pas un gal Allo Allo Non, non, je te jure qu'il y avait un gars, mais genre j'entendais une voix loin. Est-ce que tu, tu m'entends Ah, il a fait la vanne avec l'écho, je l'ai. Oui, oui, t'as vu, c'est... parce que, parce que, étonne, sais, parce que genre, ça résonnait tout quand... Mais oui, rentré, on est dans quoi, une quoi, cave. Dit, okay. ah Après, ouais, tu, ouais. Peux, tu peux rajouter de l'écho, genre en mode, salut, salut, salut, salut Ah, c'est marrant, ça, Mais c'est ouf Mais de ouf, mais c'est. c'est ouf, on dirait que c'est genre... Mais je suis connu pour mon humour, hein. J'ai une KB2, j'ai une KB2 Voilà, 2 plus 2, ça fait 4. Ah ouais, je vais te la donner, moi, je vais jamais jouer avec. Ok, bah vas-y, si tu veux. Non, je rigole. <rire> excellent, excellent. Pas de stuff qui drop à la mort d'un joueur. Inno t'envoie un MP. Oh, malaise Oh, non. non ça, c'est le bug relou. C'était le bug de FK10. Ouais, j'avoue que par contre... Euh... Il faut qu'il donne les gaps. Euh... Je sais quoi, ouais, on ouais, met 5 8 gaps gap au kill. 5 gaps par kill. 5 gaps par kill. 5 gap. Ouais, moi je sens que je vais rater mes MLG comme une chèvre là. Mais vrai non, t'es que meilleur, t'es meilleur, t'es meilleur. J'ai Feather Feeling 2 sur mes bottes. J'ai pas de stuff comparé à vous, je suis vraiment euh, une branquignole frère. Mesdames et messieurs, dirigeons-nous tous ensemble vers le merveilleux ah, ouais, endroit. C'est un peu à droite, euh, c'est à droite, Guigui. C'est à droite. C'est à droite. Kills, est à droite. Non, lui il veut esquiver la rivière, il a peur et de l'eau. Il reste plus que 30 joueurs déjà alors qu'il s'est rien passé. Y'a a, y a pas les messages vrai. de mort on dirait tout à l'heure les gameforts ah ouais, peut-être y a pas les mêmes je crois qu'il y, hein. y a pas les messages de mort non non y'a a pas les messages de mort c'est un peu okay, okay. skydef, euh, skydef version anonymous tu vois anonymous oh. allez bah, de ouf, frère de quoi bah, la cité tu la vois pas oh non, non moi je vois rien ouf bon mesdames et messieurs on monte et si on a un qui tombe bah tant pis hein. attendez on fait une source d'infini juste par conscience ah, mais attends mais regarde on peut rentrer par le milieu pas bah, en vrai dans les premiers je... il oh, y a un mec qui nous regarde il y a un mec qui nous regarde malade tu regardes qui Vas-y, on monte là, genre là. Après, ah oui. moi je vous le dis, on meurt là, moi je vais en, en Demon Slayer, ça m'arrange, je finis plus tôt, ah ouais. je mange plus tôt, je suis content. Hein. Oh. Ouais, ça va Allo Ah ouais, c'est chaud, les gars. Et on a un FK, euh... là. Oh, là, oh la sauce de ouf que c'est là. Ouais, je peux pas récupérer les Non mais Martin, tu vas où là, frère Il est magnifique. Oh, comment vous, êtes... oh vous râlez de ouf. Oh oh, Martin, oh oh. Quoi Nous on porte nos bols hein. Martin est mort, je crois. Oui, oui, oui je suis mort. <rire> <rire> Il a pas de message devant, mort, mec. Bah, demi-tour, du coup. Il a pas de message devant, mec. Super game, les gars, j'espère que vous avez kiffé. Oh merde. Oh merde. Bah, oui, oui. Attends, viens, oui, on saute, oui, oui. mec. Viens, on saute là. Non, non, Tiens, non. non, non. Suis-moi, Bichard. Suis-moi, suis-moi. Tiens. Bah, bonne game, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Merci, mec. Je crois qu'il a dit que tu le prenais pour un débile. Non non, je le prends pas pour un débile, on est descendu mais il le sait pas encore. Dégage ok. Les gars, je tourne Je pense que ça a marché. Vas-y je te suis ah Merde putain, merde Là, même, je peux pas... Le problème c'est que je peux, pas... je peux pas baisser ma GoXLR et en même temps sneak frère. Je sais pas, c'est de main hein Trop bien mec Salut les gars C'est incroyable comme truc, attends. Oh c'est quoi mais ce château Mais c'est quoi ce château de merde? Mais ça j'ai jamais vu un château. Bah là, ils nous verront jamais. Ah là, pense... là, là c'est bon, on mais... <rire> ah, est caché, mec. Oh non, y'a un ah. trou, mais. Le premier qui descend, il est mort. Bichard, il doit être en train de rigoler. Mais je veux dire, c'est le pire château à dépendre. C'est vraiment tendu là, hein, je vais pas te mentir. Euh... Ils sont ouais. pas descendus hein, parce qu'ils ont dit on peut pas l'atteindre Ah mais si ils voulaient atteindre la source de en bas oui, ils sont descendus Adjent que pour aller T'es sûr il y a Bichard juste là Ah. <rire> <rire> Bichard Aïe Bichard Si je lui dis où il est ton teammate on, on, on te laisse la vie sur eux Il va pas balancer son mate c'est pas un collabo bordel Il est là je, je, je, es je croyais que tu détestais le The Guild euh, Bichard Coup Bichard Ah. Ah, il Bon, allez, salut! Non, non, non, non. Il a juste éloigné, a... c'est à gauche. Je trouve la musique en fait, c'est chiant là. Salut, mec! Après ce que je veux dire, C'est là que je suis prêt. Mais y'a des trous dans la map. Bah, ouais, mais... ouais, attends, venez les gars. Non, bichard, Bichard, ça va. Tu me droppes 4 gapelés, c'est bon. Non, oh, y'a mon TP là-bas, frère. Tu me prends pour un bouton. Ah, dingue. Mais les... est... Le squelette boost Non, oh, non. Eh, je vais envoyer une flèche. Et ça va être ça. J'imagine, genre, je vais dire à mes, potes au collège que j'ai envoyé une flèche à Bichard. Bichard, tu es Ça se me reconnaît. gars Je suis venu dessus. Il est connu, il est connu. Non, mais ce est, il y a des défenseurs, des défenseurs, des défenseurs. Regarde Vous êtes, vous êtes des gars. Euh Ouais. Tiens. Il Des flèches Tiens, tu veux ma mère aussi Tiens. Tiens, tiens, tiens. Pardon, pardon, pardon. Oh, je me suis même passé un arc. C'est juste parce que t'es streamer après c'est un infusion sur un squelette euh, ça fera deux subs gratuits Et les défenseurs ils sont où Pas qui Ouah mais encore bichard Bichard Fais gaffe t'es deux pièces hein Et elle allait des... On qu casse qu'il veut ouais. Oh défenseur Fais gaffe, y'a des défenseurs là-bas. Oh, j'ai vu! Oui. Euh, T'as sama frère, que je l'ai mis à un knicker, je crois. Mais je pense qu'ils sont bien no là. Hein. Ah, mais attends, mais il, il pas vu Oh, oh les squelettes Non Quoi Il est passé où, mec en fait, il a en Oh Oh Oh non Oh non non Oh Oh Oh bah euh, j'avais les 4 défenseurs pendant une euh, demi-heure qui me couraient devant. De oh NON Fire Oh, il a sauté. Il est magé ou pas Et Écoute, moi ouais, j'ai 4 coeurs là. Bon, j'ai encore une gap, mais euh, t'inquiète, t'inquiète. J'ai fait un kill à l'arc, mec. Il est magnifique. Et moi, ça a été la merde, frère. Genre, en bas... Par contre, j'ai les les, eu quatre, les, <rire> les quatre. Les 4, ils sont arrivés d'un coup. Je mettais mes coordonnées, je disais en bas, en bas. Mais genre, personne le voyait frère. Là mec, faut, faut, faut juste qu'on tue des défenseurs, ils ont plus de... Les il ah ouais. attaquants, ils ont plus il est bon, on tue attaquants, on récupère 5 gaps à chaque fois. Mais par contre, au premier degré, j'ai failli mourir, hein. j'étais à un cœur, genre j'étais pas en bas et je suis... Bah là là là, peut-être... Ah, peut ah, en en fait. ah oui. <rire> ça met ta base derrière! Euh, oui. ah bon, j'ai 5, c'est bon. Ouais, <rire> tiens, mec! <rire> what the fuck! Euh, on continue sur notre lancée. Ouais, euh, ouais, ouais, t'inquiète. Mais, comment on, spèche, là, mais comment on est revenu là, frère? Mais what the fuck? Comment on est revenu là, frère? J'étais à 3 coeurs! Ah, mais eux, mec, ça va être un problème, hein. Mais en vrai, bien. Unico, le, le, la grandeur du château est bien, mais c'est infâme les trous Moi, je l'aime bien en fait, sur plusieurs couches, la bannière, comme ça, elle est où ça change vraiment. Ah, ça, par contre, ça, mec! Voilà, tu vois, genre, c'est ça qui. Elle est, est... au centre, non? Mais elle est là, la bannière, regarde, elle est là. Ah en fait Bonne idée en fait Ah ils ont tué un, ils ont tué un truc Je vais te la prendre à la flèche mon courant là Est-ce que c'est le moment où c'est ça quoi. Ouais c'est ouais, un vrai, croix là. question Les poux ils ont des ouais. Je sais pas où ils sont Tu crois que je te vois pas mon stick Je suis toujours en train de spécater un peu partout Ils mais sont mais toujours en, en bas Vraiment là faudrait que les défenseurs ils fightent les leurs hein. C'est ce qui nous arrangerait le plus T'es où Ah là ah, non, ok ok de, On ouais. peut on peut on peut Oui oui on peut Large Vas-y Hit Faut cool, go le chou avant qu'il remonte hein Oui Vas-y vas-y t'inquiète okay. je le surveille J'avance j'avance Je l'ai tabassé je l'ai tabassé lui Ok on va taper. Je l'ai tabassé encore Vas-y vas-y back 2 secondes si t'as besoin Ouais c'est bon t'inquiète oui. il a pris la sauce C'est bon, vas-y je l'ai fait tomber qui est mort Je l'ai fait tomber Je l'ai fait tomber Il y en a un qui est remonté vers là On a à la hauteur on est bien là De ouf oui. Bon, putain, tu l'as vu, c'est bon, viens, viens, suis-moi, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Là, là, là. Ici, ici, ici. Bonsoir. t'inquiète, je suis bien, je suis bien. je suis bien. y putain, j'ai... Let's go. En 5 kills, Oui. Je suis sur en... lui, je suis sur lui, je suis sur lui, t'inquiète, t'inquiète. Ok, Ok, ouais, vas-y, vas-y. Là, là. Oui, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, je suis face au Guy, là. Ils sont descendus, ils sont descendus. Gap fois deux. Oh, ils ont tué les deux autres! Ils ont tué les deux. Oh non, putain, ils se sont mis trop bien, ça va. Ouais, c'est bien là. Suis moi Suis moi Yo moi Tue-moi! T'as pas envie, mec, hein? Pas envie de jouer là. Attends, vas-y, recule, je sais ce qu'on va faire. Vas-y, moi aussi, t'inquiète. Vas-y. Non, c'est me faire De toute façon, on a plus de gap qu'eux, donc. Oui, bien sûr. Il a tué quelqu'un là, le gars qui dit 5 gap dans le chat? Oh, là là oh la la la la De la J'ai la la flèche la la la la la la la la la la la la la la la trop nul. Je la si je dis la gaps dans le chat, la me la la gaps comme euh, ça sans me demander non, est qu non, mais je... la gigue, on prend la la la Mais la la la la la la la la la la la la la Ils la Oh les petits pipis ah, là, ils ont peur de venir et tout alors qu'on est que deux t'imagines un peu Oui bien sûr. Oh putain j'ai raté encore la flèche merde non, je te la rembo, je la Mais quoi Vas-y ferme-la toi En bas en bas T'as combien de flèches Drop une flèche vite Vite Tiens, tiens, tiens Attends, attends, go Encore Oh putain mec. Attends, mec Oui J'ai voulu tenter, j'ai voulu tenter Va au TP, va au TP a ah, moins qu'on drop de. Non mais là là là, il est là l'autre. Il descend, il descend, il descend, il descend, laisse tomber. Bon bah écoute, il va falloir prendre une décision sur nos agissements. On peut se dire un truc, c'est que si l'un pousse l'autre, on ne s'en voudra pas. Non. Moi je te le dis. Euh, alors, quand je suis pas à côté du vide, s'il te plaît. <rire> <rire> oui! Passez-moi votre or, fais une et Ok, je l'envoie. Non, je l'envoie, je l'envoie, je l'envoie, bouge pas. Tu veux que je te fasse tomber un bichard directement Ça te fait 5 gaps là vite À moins que tu MLG pas, c'est pour moi les 5 gaps. Oh non, excuse-moi. Oh y'a Guigui. Oh non, y'a des gens violés derrière. Wesh! J'ai deux coeurs. Hein. Non mais non, il y, y a ton mate. Mon mate il Tapez, la manière, au... Tapez la bannière Tapez la bannière La bannière elle est à 100% frérot. Allez viens Je de speed. Il y a ton mate là. Mais mon mate il va pas venir. Mais bien sûr, sûr mon... que si, bien sûr que si. Mais il est trop loin. Laisse-moi venir contre lui, laisse-moi venir contre lui, laisse-moi venir contre lui comme ça. Ah oui mais te boost, Mais ce... est -ce gros un V 1 Mais gros un V 1 Je vous la de toute façon elle a fait des codes dans 30 secondes. Mais, mais, mais! Bah, alors, si tu déco dans 30 secondes, laisse-moi tuer. Je récupère les 5 gaps, je heal et on fait notre 1v1. d'accord, vas-y, tu vois. Ok, j'ai 2 coeurs et demi, me, me touche pas. Vite, hein. vite, eh, vise-moi. Oh, 5 gaps, je heal, 1v1. De toute façon, tu ne récupéreras pas parce que. <rire> une merde. Allez, salut! <rire> alors, ça, par contre, je trouve pas ça très fair play. Ça l'est pas! Ça l'est clairement pas! <rire> clippez, clippez. Clippez, attends, moi je clip, attends. Oh Bichard! C'est karma le ah karma ah What Mais est... lui, attends Voilà, est... d'un gris, j'ai sauté Je ne conroyais pas comme ça Ouah wow. Tu vas retrouver Guil et tu vas me tuer en fait Oui, bien sûr Il est là, il est, il est juste là, là d'ailleurs <rire> Juste là Ah, ouais, ouais, bon, bon, ça, ouais. clip, ça. Ici, là. Ça, il là. ça Il est là Il est là Attends, retournez de toi, je crois, je crois il est derrière moi Ok Mais c'est pas possible ouais. <rire> Euh, sinon le drapeau ça se passe comment moi là n'arènera Non mais je pas... Veux... Mais, mais, non, mais non mais les gars je rigole zéro hein. Je rigole zéro Je rigole zéro C'est pas une blague hein Y'a aucune... Je n'ai même pas pu mettre un coup ah, j'ai ouais, ouais, ouais, Je vais quand même regarder hein Je vais quand même regarder parce que ça me semble trop bizarre genre Je suis pas accusé de facile hein Ils porte nos balls hein Martin est mort je crois. Oui. oui, je suis mort. Il <rire> n'y <rire> a pas de message devant mort mec <rire> <rire> Bah demi-tour du coin Il n'y a pas de message devant mec, de message de mort, mec. <rire> <rire> super bien les gars, j'ai peur de <rire> vous <fait> avec lui <rire>